Je m'appelle Arnaud Ranaville et je suis le batteur d'un groupe qui s'appelle Electro Deluxe, avec qui je joue maintenant depuis 18 ans. Et on a fait pas mal de chemins ensemble et on joue beaucoup beaucoup depuis quelques années en France et en Europe. Ça fait 2-3 albums où on était dans un esprit très vintage, au niveau du, du son euh, du groupe, de la rythmique. On a, on a eu envie d'un plus moderne, donc on est parti sur des prises complètement différentes, plus de son de synthé, pas que du violier, du et du rose. On a enregistré ça, comme le dernier album d'ailleurs, au studio Midi Live, à Ville Tanneus, qui est les anciens studios Vogue. Euh, voilà, on a fait ça là parce qu'ils ont un super parc micro, près, donc on adore bosser là-bas. Ce qui est sûr que c'est pour nous le plus important, c'est la scène. Tout ça, on va rentrer en résidence et 15 jours pour préparer le nouveau show, les lumières avec toute l'équipe technique, tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir garder l'énergie qui est en live et de voir tous ces gens furie à la fin des concerts et qu'on passe un bon moment. ça fait très longtemps que je suis fan de Savian, ça fait très longtemps que j'en joue. Suivant le style que tu fais, il y a, je peux vraiment avoir une palette sonore très très étendue. Entre les gammes artisans, ou euh, si tu fais des trucs plus rock, les AX, ouais, je trouve qu'ils ont vraiment… Et puis surtout ils ont plein de Sabal d'effets, qu'ils ont commencé avec les Ozone et tous les stacks qu'ils ont maintenant, il y a vraiment une palette sonore énorme. Donc une, une ride artisan de, de 22, mon charlet que j'adore. Apollo de 16, qui est la, la révélation pour moi de… De set de cymbales. J'ai depuis quelques mois maintenant. J'ai tapé un coup dessus, je me dis dit c'est celui-là. Je me suis tombé amoureux de ces cymbales. C'est vraiment euh, trashy comme il faut, mais ça reste défini malgré tout. C'est baveux comme il faut. Un chopper de 12. Pareil, j'adore suis... ça. Ça te fait un peu le son des comme d'une doublure de clap quand tu fais du groove. Pour marquer plein de petits accents bien secs, c'est vraiment l'idéal. HFX Evolution en 19, que j'adore, euh, qui est ultra moelleuse à jouer. C'est vraiment ce que je recherche dans une, dans une crash cette sensation de baguette qui s'enfonce là-dedans. Et elle a un super son. J'ai une Legacy en 19, qui est un peu plus dark, mais pareil, très fine, très souple, qui a pile de bon sustain, vraiment une tuerie. J'ai une Garage Ride de 18 de chez Sabian, qui a vraiment un truc super particulier, elle est assez épaisse pour le coup, pas toute souple comme celle-ci, mais assez épaisse, mais qui a façon ultra sec, et qui est vraiment intéressante. ce que j'ai cherché, vraiment, c'est avoir un espèce d'équilibre entre une ride assez sombre et un charlet, même s'il reste assez précis, assez, assez baveux et dark. Et puis, euh, au contraire, la HX Evolution, qui est assez brillante. Et pareil, le, le Chopper, qui, qui est vraiment un truc très incisif et très dans l'aigu, avoir quelque chose au niveau du spectre assez équilibré. Un mélange de, de cymbales assez dark et puis de, de cymbales plus définies dans, dans l'aigu. Parce que, à mon avis, c'est ça dont, dont j'ai besoin pour Deluxe puis après, c'est un truc vachement personnel, c'est un ressenti. Qu'est-ce qu'on aime en termes de sensations Est-ce qu'on aime des trucs un peu durs, très très punchy ou des trucs un peu plus moelleux comme celle-là Est-ce qu'on veut une ride qui va s'emballer ou qui reste plutôt soft si on commence à la jouer un peu forte Mais c'est vraiment très perso.